Projet prestigieux est à proximité du lagon paradisiaque au nord de l'île Maurice. Plongé dans un univers où le luxe rend tout son sens, tel un joyau en pleine nature, Cap Marina bénéficie d'une architecture élégante pensée dans les moindres détails, parfaite pour des prestations haut de gamme. Un espace de loisirs incluant des commerces et des restaurants gastronomiques. Toutes les commodités à votre portée, avec une vue imprenable sur la majestueuse île du coin de mire. Éveillez vos sens, succombez au plaisir unique du lounge bar face à la mer. Profitez d'un nouvel art de vivre. Relaxez-vous au clubhouse avant de naviguer en kayak sur le canal. Niché au cœur d'une nature luxuriante, Cap Marina est un village unique. Des pièces de vie spacieuses et lumineuses, ouvertes sur des espaces extérieurs confortablement aménagés. Appartements et villas, alliant confort et raffinement, où les frontières entre l'intérieur et l'extérieur s'effacent. Profitez d'un cadre de vie privilégié sous les tropiques. Des propriétés haut de gamme à partir de 210 000 dollars. Jetez délanque à Cap Marina, votre coin de paradis à l'île Maurice.